Ça apparaît un mur invisible au sol, mais vous avez c'est impossible que vous sachiez où c'est. Il n'y a rien qui vous le dit, il n'y a personne qui vous parle, il n'y a personne qui vous dit quoi que ce soit. Et c'est impossible que vous, que vous, que vous devinez de vous-même. Le mec qui devine de lui-même, c'est un, un champion du monde. Et ça, je trouve ça dommage parce que voilà, dans, dans les Dark Souls, euh, des fois, il euh, y avait des quêtes comme ça, un petit peu un petit peu what the fuck, comme ça, mais. En règle générale vous pouviez euh, vous pouviez euh, savoir là il ya des trucs vous n'avez pas la moindre idée que vous, franchement c'est impossible que vous sachiez impossible donc voilà euh, ça c'est un goût moi j'aime pas ça moi que vous êtes obligé d'aller regarder une soluce pour savoir la chose à faire je trouve ça con voilà ça c'est là c'est le c'est un autre point après qu'est ce que je peux dire encore les armures voilà. les armures alors moi dans stats vous allez me dire, peut-être que c'est moi, hein, attention, là je, je m'en fous, hein. voilà, de déf... voilà, mon personnage, donc c'est celui-là, en stats de défense, je suis à 39, avec le bouclier, à voilà, 38, 41, bon, c'est pas misérable, hein. euh, regardez mes points d'attribut, je, je suis quand même assez, assez violent, quoi. et malgré tout, euh, tu vois pas trop l'intérêt de passer d'une armure à une autre, des fois j'ai des armures lourdes, de genre comme ça, des armures, là, il y a des armures vraiment de boss ça, des armures à plus de 18, ça de, de, de, représente 18 d'immunité, machin comme ça, et tu te fais massacre, et tu comprends pas pourquoi, tu te dis, euh, je vois pas l'intérêt de, presque, pas à point, faut pas exagérer, mais tu te prends énormément de dégâts, et des fois, des, des, des, ce qui est, qui est même un, assez bizarre, c'est qu'un simple mob, il va te poutrer la gueule, et autant un boss, tu vas, tu vas, tu vas absorber le dégât, et ça je comprends pas pourquoi. Ça, dans les autres Dark Souls, non. Quand tu mettais une armure lourde ou une grosse armure, tu sentais vraiment une protection de dégâts. Là, tu as une protection, mais sans plus. Tu ne tu sais pas pourquoi. Tu Vraiment, c'est une protection bizarre. Tu euh... Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas l'expliquer pourquoi. Des fois, tu des... As des... Tu as, des... as des mobs qui vont te casser en deux, et, et d'autres non, et sur la même armure, la même protection et tout. Voilà. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas l'expliquer pourquoi. Je sais pas le dire pourquoi. Mais... Euh, c'est comme ça. Ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Tu te dis, des fois, tu te dis, putain, je vais monter telle armure ou tel gant, machin, tes protections, ça va passer. Et tu, te, et tu regardes et tu te dis, bah non. Non. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Après, c'est pas non plus un truc qui m'a gâché l'aventure. Mais voilà. Après, un dernier point négatif. Qu'est-ce que j'ai pu dire Qu'est-ce que tu vois encore euh, oui, la balance des dégâts aussi, alors par rapport aux armées, mais aussi, il y a aussi une balance de dégâts qui est bizarre. Sur le même boss, la même attaque, des fois ça va vous one-shot, comme avec Malenia, ça va te one-shot la gueule. Et des fois, la même attaque, tu es capable de l'encaisser. Tu vas, tu vas subir un max de dégâts, mais tu ne mourras pas, tu l'encaisseras quand même. Ça, je comprends pas pourquoi aussi. Il y a une balance de dégâts qui est assez bizarre. Euh... Je sais pas pourquoi. Ça, c'est un truc que je sais pas pourquoi. Il y a, quelquefois, il y a une balance de dégâts qui est aléatoire. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est... Dans les autres Dark Souls, ça le faisait pas ça. Et là, si tu as une balance de dégâts, des fois tu te dis euh... bon. Des fois c'est à ta faveur, des fois c'est à ta défaveur. Tu sais pas pourquoi. C'est. Je sais pas. C'est comme ça. Bon, voilà. À peu près dans les points négatifs, c'est à peu près tout. Un dernier petit point négatif, c'est que le cheval est un petit peu trop cheaté. Ce que je veux dire par là, c'est que. Quand vous êtes à cheval, vous avez tendance, comme j'avais dit, à vraiment. Les, les, les, les ennemis pouvaient les rendre chèvres et arriver à coup d'épée facilement le cheval pour moi il n'est pas indispensable à l'aventure, ils hein. auraient pu faire tout à pied, ça aurait été beaucoup plus long bien sûr mais c'est pas indispensable hein. le, le cheval n'est pas indispensable, je veux dire euh, s'ils font un Elden Ring 2 euh, bon ils sont pas obligés de mettre un cheval hein, franchement, oui c'est sympa, c'est beau hein, le cheval mais c'est pas quelque chose qui euh... c'est pas quelque chose d'exceptionnellement c'est pas, Pff, voilà vous allez voir pas quelque chose de moi j'ai pas trouvé ça oui c'est pas mal voilà c'est tout maintenant on va passer dans les points positifs alors les points positifs déjà ben, c'est pour ça que je vous fais passer des, des séquences c'est le, le le monde hein, le monde en lui même hein, le, la, la direction artistique et tout c'est magnifique vous allez vous prendre claque sur claque mais c'est pas la petite claque hein. tu vas te prendre une claque visuelle c'est magnifique là je suis sur Xbox Series. X euh, J'ai préféré le, donc la version. Euh, je crois qu'on peut changer la version. Attendez, hein, je ne sais pas. Je ne m'en plus. Attendez. Je crois qu'il y, y a possibilité de mettre soit. Euh, attendez. Je crois qu'on peut mettre soit euh, les graphismes soit la rapidité. Mais je ne suis plus sûr. Hum. Non. Ah, non. Je crois. Je crois, Me semble. Ah, si favoriser, c'est bien. Favoriser la qualité. Moi, j'ai favorisé la qualité parce que je veux. J'aime de toute façon le jeu. Un Dark Souls, c'est pas fait pour être en 60 fps, en hein, 30, ça suffit. Je dis, de toute façon, vous êtes toujours comme ça, en train de vous protéger, avancer doucement. Donc, euh, je vois. C'est pas un jeu de, de, de, de, où il faut de la fluidité à mort. Donc, j'ai mis les graphiques. Et regardez, c'est magnifique. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est un, c'est un, un comment s'appelle un, un paysage, un endroit parmi tant d'hommes. Il y en a plein. Il y en a. Mais c'est un truc de fou et c'est tous magnifique Il n'y a rien qui est bâclé. Tu vas pas dire ouais là c'est pas terrible. C'est une réutilisation d'assets et tout ça. C'est magnifique. Et tu passes vraiment de d'endroits totalement différents. Tu vas passer dans des marais, des catacombes, des, des, dans des arbres comme ça, de, dans, la, dans la neige. Euh, je vais vous mettre un petit peu la neige. La neige aussi, c'est magnifique, attendez. Euh, Celle-là, par exemple. Il y a de tout, en plus il y a des, il y a des différences climatiques, tu des tempêtes de neige, tu as la pluie, tu as, as des orages, enfin, as, tu as de tout, de tout, la nuit, le jour, le matin, enfin, genre, l'eau, ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magnifique, c'est super beau. Je ne te passe pas attaquer. <rire> c'est assez ces petit, mais du coup, elles attaquent. Enfin, elles attaquent sur les emmerdes. Euh, mais regardez ça, c'est magnifique, c'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment beau. Et ça, il y en a tant que tu veux, c'est vraiment impressionnant. Regardez ça, petite, petite jumelle, c'est magnifique. Et là, tu te prends claque sur claque, c'est le plus beau Dark Souls qui a eu qui est, qu a été fait. Euh, que ce soit Dark Souls 1, 2 et 3, et, et Eldering te mange tout, elle ah, te le mange. C'est l'aboutissement, le. C de tous les soups, regardez, je vais même oublier prendre ça pour vous dire. Certaines charges de cette une petite Parce que tu vas me dire, oh, tu as oublié de prendre ça, mais si tu savais le nombre de. de... Ça aussi, Voilà, on va passer sur le deuxième point positif. Euh, mais putain, tu beau fouiller comme un porc. Pourtant, je fouille, je fouille, je fouille comme un porc. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui. Je fais comme ça. Quand je fouille, je mets des petits repères comme ça. Par exemple, et je dis, oh, d'abord, je vais aller là. Après, je vais fouiller là, là. En j'ai cette zone, c'est fait. Après, j'efface comme ça, tac, etc., etc. Et ben même en fouillant partout, tu vois ce petit, dé petit détail-là, et bien, il y aura quelque chose ici. Et, putain, mais c'est impressionnant, impressionnant. Moi, au début, je me suis dit, waouh, ça va, c'est comme les autres sous, tu, tu fouilles mais c'est bon, ça, c'est fermé. Mais comme c'est en monde ouvert, t'as des, des secrets de partout. T'es capable d'avoir un donjon caché dans, dans le rocher, là, en regardant, il faut aller bien en bas pour regarder, par exemple, s'il n'y a, a pas une paroi, une... Un truc comme ça, tu vois, par exemple, tu peux avoir un truc comme ça, etc. Enfin, vous, vous, vous avez l'habitude, hein, dans les souls, etc. C'est etc. vraiment un truc de malade. Il y a énormément, énormément, énormément de secrets de partout, de partout, de partout. C'est un truc de fou furieux. Tu peux avoir, tes... et ça, c'est vraiment un gros, gros plus. Tu as des secrets et tu as même des donjons. T'as même des donjons où tu as des secrets dans des secrets. Ça veut dire que c'est un donjon secret et dedans, tu auras des murs invisibles où il y aura encore des nouveaux secrets. Ça fourmille de, de, de, de, de, de, de choses cachées, de trucs à fouiller. C'est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Après, euh, qu'est-ce que je peux dire encore Oui, regardez ça. Regardez les archi architectures et tout. Puis les musiques et tout. Il y a l'ambiance, c'est vraiment, vraiment héroïque, fantasy. C'est vraiment top tu te dis mais c'est génial c'est vraiment là c'est vraiment le vrai vrai vrai jeu d'aventure c'est l'aboutissement de, de tous les souls c'est c'est comme si tu étais arrivé tu te dis ça y voilà c'est l'aboutissement des souls Regardez ça ça claque c'est beau c'est magnifique c'est vraiment vraiment magnifique après je sais pas si les graphismes sont les mêmes sur ps5 ou, ou xbox Series. Euh, je pense que oui, de toute façon, elles ont la même puissance, les consoles. Hein. Je pas, enfin, je, ça, je peux pas vous dire, hein. J'ai pas l'autre console. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Regardez ça. Il y a des secrets de partout, des quêtes de partout. Ça, ça fourmille de quêtes et tout. Ça, c'est un gros point positif. Qu'est-ce que je peux vous dire encore en point positif euh, euh, Bon, la durée de vie qui est interminable. Interminable. La durée de vie est interminable. Ça n'en finit plus. Tu te dis, bon, ben ça va, c'est bon. Je me suis fait 7 heures de jeu. Moi, quand j'avais fait ma première Air critique, j'ai dit 100, 100 heures de jeu. Bon, je m'en pour 5, 50 heures de plus. Ça ira. Je suis à 270 heures de jeu. de 238. 238 heures de jeu. Et ça continue. Et ça continue. Et ça continue. Et ça n'arrête jamais. Tu te dis, mais ce pas possible. Vous voyez, par exemple, là, ces petits statuts là ça indique qu'il y a un donjon à proximité. À proximité, moi, je l'ai trouvé. et C'était celui-là, donc... Donjon est là, c'est ton auxiliaire d'Orisa. Vous voyez, pff, ça, ça n'en finit plus, tu peux fouiller, tu, tu peux passer ta vie entière dessus. C'est un truc de taré. Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore euh, Qu'est-ce que je peux dire encore en point positif euh, les armes, les armes, ouais, ouais on va, on va, j'attends que ça charge. Les chargements sont rapides, au fait. Hein, regardez, ça charge super vite. Il hein, n'y euh, a aucun problème. Vous voyez, de la pluie et tout, c'est vraiment super. Non, c'est top. Hein. Les armes, Donc je disais, t'as énormément d'armes. Tu as des poignards avec différentes magies et tout. Et ce qui est bien, c'est ça. C'est que, par exemple, tu équipes deux poignards pour n'importe quoi. Hein. Tu as le bouclier, tu peux faire des... Des movesets comme ça, avec des magies. Voilà, chaque arme a ses propres magies. Si tu équipes par exemple, je vais te donner un katana par exemple. Je vais prendre par exemple mon katana que j'aime bien, celui-là. Je l'ai fait plus 19. Avec par exemple un autre katana. T t as, tu as double attaque à double épée. Je crois que dans les autres sources, je crois qu'on pouvait faire pareil, j'ai oublié. A... Voilà. Mais du coup, tu t'es plus protégé. Ah oui, tu vas tout avoir. Donc voilà. Et du coup, je crois que tu. Ah non, je suis pas assez lourd. Mais tu vois. Donc c'est toi qui dois, dire, qui dois savoir si tu prends telle arme, telle arme, etc. C'est vraiment le top. Et t'as Voilà, comme je disais, donc as énormément de. de... T'as les lances, t'as les haches, t'as ouais, de tout, de tout, de tout, de tout. T'as même des armes très exotiques. Hein. Enfin, je ne spoil pas trop, hein, mais voilà, je vous passe rapide. Hein. Il y a énormément, énormément d'armes différentes. Il y en a pour tous les goûts. Le type qui aime la lance, le type qui aime, le, qui aime les, les haches, le type qui aime les, les petites haches, les grosses haches. Les pe... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est pas moi, moi, je joue comme ça. Moi, mes, mes, mes trois armes favoris que j'ai montées le level à mort, c'est celle-là. C'est euh, l'Espadon, comme j'ai dit, euh, l'âme sombre de Garouille, plus 10. L'âme blasphématoire, plus 10. Et mon, chou, mon, chou, mon chouchou, mon arme, c'est l'autre, c'est celle-là. Enfin, mais qu'elle la retrouve. Elle a tellement que c'est celle-là. Épée de la nuit ardente, plus 10. Elle a 213 de dégâts, 137 de magie et 137 de feu. C'est une arme de malade parce qu'elle a ça, en plus. Ça et ça. Voilà. Et là, ça, ça casse tout ça. Ça, c'est l'arme de malade. Voilà. C'est vraiment une arme. En plus, elle est super rapide. Comme dans les autres sources comme Dark Souls, vous pouvez la prendre soit à, à deux mains, hein, toujours pareil, hein, donc qu'on fait plus de dégâts, mais vous n'êtes pas protégé, soit une. Voilà. Moi, je joue beaucoup bouclier. Hein. Je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup bouclier. Donc voilà. Ça, c'est mes trois armes favoris. Elles m'ont fait tout le jeu. Je les ai montées à mort. Et c'est vraiment des... Ah, enfin, moi, je... En tout cas, pour moi, je vous les conseille. Hein. C'est vraiment des armes top. Euh, après, en point positif, je crois que j'ai fait le tour, il hein, n'y a pas non plus, euh, mais euh, ouais, comme j'ai dit, la durée de vie, tout ça, le nombre, l'immensité du monde, pour vous faire une idée, certains vont me dire, ouais, mais c'est quoi l'immensité C'est comme si tu avais Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, plus les DLC dans le même jeu, et encore, je crois que ça va même encore un peu plus grand. C'est ah, carrément ah, oh, complètement, hein. <rire> est de, parce que là, quand je vous mets la carte comme ça, tu te dis, ouais, ça a l'air d'aller vite, mais si, en vérité, tu peux zoomer encore. Je veux dire, mais c'est interminable, c'est interminable. Pour quelqu'un qui aime fouiller, tu termines plus, c'est impossible. Moi, j'ai pris 240 heures de jeu parce que déjà, voilà je fouille pouce par pouce. Et encore, vous avez vu, hein, donc, il manque encore des petits trucs. Euh, mais en plus moi j'aime bien regarder comme ça, enfin je m'immerge vraiment dans le, dans le décor et c'est interminable, interminable. C'est même tellement interminable que des fois tu n'en vois même pas la, la en vois même pas le, le bout, tu te dis mais je ne terminerai jamais le jeu. Je terminerai jamais le jeu. Donc tu, tu peux jouer mais alors c'est impossible. Ce jeu là il peut te faire 6 mois quoi, je veux dire, facilement. Là au moins tu sais des fois t'as des jeux tu te dis ouais ça se termine vite, là tu en as pour ton argent, tu en as tant que tu veux, tant que tu veux, tu en as, tu en as, tu en as, tu en as, tu en as, tu en, en, en as. Et je suis sûr que j'ai dû oublier des choses encore. Hein. Pourtant j'ai fouillé. Hein. J'ai fouillé, j'ai fouillé, ouais, bah, oui, Et puis voilà, le monde est vivant, Il ça grouille de monde. On va voir si je suis puissant là. Oh, putain, je les casse en deux, ouais. Ouais, ouais, je suis niveau aussi. on a un coup, je les, je les coupe en deux. C'est normal, attention. Ne croyez pas que le jeu est facile. Le jeu est facile ou quoi. Non, non, non. C est, c est, le jeu, il est extrêmement difficile. C'est simplement que je suis tellement puissant que maintenant, ben voilà, quand tu vas dans des mondes beaucoup plus euh, beaucoup plus légers, comme on dit, tu, tu, tu, tu les coupes. Mais au début, en début de partie, tu les coupes pas comme ça. Hein, les monstres, pas du tout. Hein. C'est vraiment des affrontements extrêmement difficiles. Tu dois, mais après, voilà, quand tu arrives à un niveau, c'est sûr que là. C'est pour ça que je vois pas trop l'intérêt de faire un New Game Plus mis à part pour les quêtes, parce que vous allez rouler sur le jeu. Hein. Hop ça, comme je fais là. Hein. C'est pas... Aucun... Moi, je, les souls, j'ai jamais vu aucun intérêt de refaire hein, après. Ah, t'as plein de secrets, t'as des trucs comme ça. ça, ça voilà, ça, c'est un piège téléporteur, ça vous renvoie dans un autre monde. Mais t'as... ça n'en ça, ça, ça finit plus. T'en as tant que tu veux, tant que tu veux, tant que tu veux, tant que tu veux. Ça n'arrête pas, c'est en permanence. Tu crois avoir trouvé des choses et tu te dis mais putain il y a encore ça et puis ça et puis ça et puis, ça, et puis tu te dis mais c'est pas possible et, et, la, et la durée de vie elle continue sur plus de 200 heures et, et c'est comme ça moi que j'ai commencé hein. voilà moi, je l'ai fait hein. je suis allé de j'ai tout fait pas hein. enfin, à me dire encore oui j'ai tout fait <rire> à 200 plus de 200 heures de jeu là c'est un monde qui est déjà est, ça, ça commence à arriver vers la fin là, là vous êtes à pas milieu, milieu de game mais disons que la fin elle est vers ici ouais vous êtes milieu de jeu hein au milieu de jeu un peu plus loin. Et là, ça commence à devenir technique. C'est Disons que c'est euh, ils n'ont pas voulu être trop méchants, ils en fait par, par partie. pas Il en fait par partie. Il y a des, il y a des parties de, du jeu qui vont être tranquilles, des parties qui vont être moyennes, et tu as des parties qui sont inhumaines. Des parties de jeu. Ou même si tu es très haut level, tu vas te faire casser en deux. Moi, comme je vous dis, je suis niveau 160, 170. Et dans certaines parties du jeu, tu vas te faire casser un dur, regardez ça par exemple, regardez ça, regardez ça, mais c'est magnifique.